Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, petit retour de vide-grenier. Les gars, je me suis levé tôt. J'ai fait euh, combien de vide-grenier J'ai fait un, 2, deux... Ah, je ne sais plus, 4 ou cinq. Je crois que c'est même peut-être cinq, ouais. Peut-être 5 même. J'ai fait cinq vide-grenier. Les gars, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé deux petits jeux. Mais j'ai rien trouvé. Alors, soit il y a des vide greniers, j'ai rien trouvé. Sur des, certains vides greniers j'ai trouvé des trucs mais euh, ça valait pas le coup franchement clairement les prix ça valait pas le coup comme à un moment donné j'ai trouvé un Rayman légende sur PS4 à euros. ça n'avait pas le coup euh, un Turok sur une Nintendo 64 en loose en état dégueulasse et tout c'était 10 euros j'ai regardé la cote ça n'avait pas le coup c'est à peu près ils sont un petit peu moins chers en loose ils sont un petit peu moins cher, cher j'ai cru voir en loose et le mec, en plus, il m'a dit oui, euh, moi, ce qui, ce qui m'arrange, il m'a dit ce qu'il arrange lui, c'est de repartir sans rien. Donc, on peut s'arranger sans prix, je suis pas 10 euros, ça euh, m'intéresse même pas. Même si on s'arrange, je ne vais pas m'arranger de ouf, donc j'ai laissé tomber. Et après, après des, un mec qui vendait un Mario sur Nintendo DS, je me rappelle plus c'était lequel, mais c'était un truc vite fait, c'était pas un Mario de ouf, je me rappelle plus c'est lequel. Il vendait 5 balles, euh, Nintendo DS... Euh, 20 balles alors j'ai pas même j'ai même pas eu mettre une 20 balles dans une série de ds font ah ouais, c'était franchement c'était un archi naze bon donc quand même dans tous ces guides là, le premier je suis pas reparti bredouille je suis reparti avec deux jeux payé 50 centimes les jeux trouvé je les ai trouvés dans des bacs de DVD 50 centimes le jeu le premier c'est pur il est complet en français nickel et normalement le cd il est en bon état je vous montre ça tout de suite je regarde ça tout de suite ouais c'est cd en état nickel ensuite j'ai trouvé euh, un double pack bon je suis un peu dégoûté parce qu'il est en anglais mais bon c'est pas grave j'ai payé 50 centimes la boîte est en anglais c'est le double pack euh, Forza Motorsport 3 et Alan Oak donc celui-ci il est complet. Il y a la notice du un Motosport du Force un Motosport 3 et du Alan Walk. Ainsi que les, jeux de, les deux jeux. Le premier, disque 1, c'est Forza Motosport 3. Et disque 2. Bah c'est Forza Motosport 3. J'ai pas vu cette fois le même en fait. C'était fois, il y a les deux en fait ouais c'est.. Ah ouais c'était un truc avec trois disques. Et finalement il y a deux disques sur trois. Donc il n'y avait pas le noc. C'est bizarre hein. Dites-moi pour ceux qui ont pack là. Ceux qui ont pack là, il y a combien de CD dedans Il y a deux ou trois Je sais pas ce que j'ai avec deux, il y a écrit deux. Uh, Forza Motorsport disque 1, disque 2. Et là, qu'est-ce que je regarde derrière Si je regarde derrière, il y a écrit quoi Est-ce qu'il y a écrit le nombre de DVD Non. Non, non, il n'y a pas écrit. Je sais pas, il y a combien de CD dedans, normalement, de combien de DVD Il y a deux ou trois. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas il y a combien. Euh... Je sais pas. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. À moitié, c'est pas grave, mais. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je vais Bon, bref, même s'il manquait un CD, euh, franchement, j'ai payé 50 centimes. Euh. Voilà, donc j'ai chopé que ces deux jeux-là. C'est tout. Ce fut rapide, cette, euh, cette vidéo. Bon, ouais, franchement, euh, je me suis levé pour rien. Mais bon, quand tu vas faire des vides greniers, c'est possible que tu te lèves pour rien. Tu, tu peux t'en douter, mais ça c'est longtemps que je me, je me suis vraiment levé pour rien, vraiment pour rien pour choper ça. Bon, moi j'ai commis un bal. J'avais profité pour partir à un Carrefour d'occasion qui était à 77, au fin fond de 77. J'ai un prix parce qu'il était super cher de ouf. J'ai un prix. Bref, voilà. Si la vidéo t'a plu avec trois fois rien, si la vidéo t'a plu pour un euro, n'hésite pas à lâcher un com et allez-y, j'espère bientôt. Ciao